est indispensable si vous voulez améliorer vos performances ou tout simplement vivre plus détendu et mieux faire face aux multiples agressions de la vie quotidienne. J'ai réalisé pour vous une vidéo de 25 minutes dans laquelle vous trouverez une information de base sur ces plantes que je conseille chaque jour à mes patients stressés, fatigués ou angoissés.